Aujourd'hui, je vous emmène au White Temple. Le White Temple il a été fondé en 1997 pour l'ancien roi. Et Ce temple a vraiment la particularité d'être assez spécial parce que son architecture est complètement différente de tous les autres temples. Ah, c'est blindé de monde. Hein. Donc là, je vais essayer de tourner une vidéo. Ça va être un peu compliqué. Mais il me suffit surtout d'avoir des plans à 100 personnes, mais bon, à faire avec. Hein. Bah, C'est aussi ça, hein. j'ai voulu vous le montrer, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, j'aurais dû partir vraiment beaucoup plus tôt. Sinon pour l'entrée, ça coûte 50 bahts, ce qui est bizarre, parce qu'avant c'était gratuit, peut-être parce qu'il y a trop de monde. Et puis voilà, de gauche en grave, vous pouvez y aller pour même pas 20 bahts, en prenant un bus, qui met à peu près 15 minutes pour arriver. Et puis voilà, maintenant je vous laisse sur ces petites images, profitez-en et on se dit à la prochaine. Là, je me trouve en face de l'entrée, où il y a une fresque immense mais par contre elle est impossible de filmer ni de prendre des photos. Donc tout ce que je peux vous dire sur cette fresque, c'est qu'elle est, qu est euh, juste magnifique et je vous conseille de la voir, euh, c'est vraiment spécial. Donc je vous laisse la surprise. Maintenant là c'est vraiment la fin, profitez des dernières images et on se dit à la prochaine.